Mmh. F est une fonction affine décroissante définie sur R, dont la droite représentative passe par le point A de coordonnées moins 3 et 2. Donnez une expression possible pour F. Mmh. Possible. Faisons un petit dessin. Représentation graphique a de coordonnées moins 3 et 2. Mm -hmm. Point a. Et donc la droite représentative de cette fonction affine dont l'expression on ne connaît pas cette droite passe par a. Il faut que cette droite descende parce que la fonction est strictement décroissante. Donc, elle descende Bien sûr, elle peut descendre, descendre comme ça ou comme ça, mais je crois que le plus simple, c'est que descende par l'origine. Ça m'arrange, parce qu'alors la fonction f de x, c'est au fait une fonction linéaire, un cas particulier de fonction affine. Et comme ça, je vais trouver que le a. Comment trouver le a Je sais que f de moins 3 égale 2, et cette information me suffit pour trouver le a. Remplaçons ici x par moins 3. Qu'est-ce qu'on obtient f de moins 3 est égal à a fois moins 3. Mais f de moins 3 est égal à 2. Et f de moins 3 en même temps, il est égal à a fois moins 3. Regardez bien. Conclusion. On a fait ça aussi pour les antécédents. 2 devait être égal à a fois moins 3. Ça égale ça et ça égale ça, ces deux-là sont égaux, donc ces deux-là sont égaux. a égale moins 2 tiers en résolvant cette équation. Donc l'expression finale de notre fonction, une expression possible, c'est moins 2 tiers x. f de x égale moins 2 tiers x. Évidemment, je répète, il y a plusieurs d'autres variantes, mais je choisis la plus simple. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple